Des avocats algériens déposent plainte contre Zegmati pour torture. R Algérie. Deux experts appellent à une reprise totale des vols. Les travailleurs d'Algérie ferry réclament l'ouverture des frontières. Des avocats algériens déposent plainte contre Zegmati pour torture, tentative d'homicide volontaire et usurpation de fonctions ministérielles. Des avocats algériens ont déposé auprès de la Cour suprême une plainte contre l'ex-ministre de la Justice, Belkacem Zygmati. Cette plainte lance de graves accusations contre l'ancien ministre algérien et patron du secteur de la justice. Torture, tentative d'homicide volontaire et usurpation de fonctions ministérielles, Belkacem Zygmati est accusé par cette plainte, d'être à l'origine des malheurs de 15 000 détenus. C'est du moins ce qui est affirmé par maître Yacine Klifi, avocat au barreau d'Alger, et Jamel Gaïche qui se présente comme le président d'une association algérienne, basée en Espagne, appelée Movimento Por la Justicia y Contra la Corruption. Dans un communiqué parvenu à la rédaction d'Algérie par, les deux initiateurs de cette plainte, explique qu'il reproche de nombreux griefs à Belkacem Zygmati. Le jeudi 16 septembre, Maître yassine Klifi, avocat au barreau d'Alger, s'est rendu à la cour d'Alger. Ruisseau, et à la Cour suprême pour déposer plainte contre l'ancien ministre de la Justice Belkacem Zygmati, pour torture, tentative d'homicide volontaire et usurpation de fonctions ministérielles, au nom de l'association, espagnole, MJC, et de son président, explique ainsi le communiqué. Cette plainte fait état aussi de violation de la Constitution, détention arbitraire, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger. Obstruction à la justice, abus de pouvoir, chantage judiciaire, violation des droits d'un justiciable, refus de délivrance de documents d'identité, résidence surveillée illégale et violation de la liberté de circuler sur le territoire national et de voyager, indique la même source. D'après les auteurs de cette plainte, Belkacem Zygmati est coupable d'une violation caractérisée de l'article 104 de la Constitution de 2016. Cet article 104 interdisait formellement à l'ancien chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah de modifier la composition du gouvernement dont il a hérité de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. Plus précisément, la nomination de Belkacem Zegmati, au poste de garde des Sceaux le 31 juillet 2019 était non seulement inconstitutionnelle mais aussi illégale et illégitime, dénonce ainsi les avocats à l'origine de cette action judiciaire. Qu'il présente comme inédite dans l'histoire du pays. Et pour cause, c'est effectivement la première fois qu'un ministre, de la justice de surcroît, est officiellement accusé d'avoir usurpé, en toute connaissance de cause, la fonction de ministre de la justice entre la date du 31 juillet 2019 qui correspond à sa nomination illégale en tant que ministre de la Justice par le chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah, et la date du 2 janvier 2020, qui correspond à sa nomination légale à ce même poste par le nouveau président élu Abdelmajid Tebboune après les élections du 12 décembre 2019. Entre ces deux dates, 653 jours, Belkacem Zegmati a été l'auteur d'une usurpation de fonctions ministérielles qui tombe sous le coup de l'article 242 du Code pénal algérien qui prévoit de un an à cinq ans de prison, affirment encore les avocats qui ont orchestré cette action judiciaire dont on ne connaît toujours pas le traitement qui lui sera réservé, par les autorités algériennes. C'est durant cette période de 153 jours d'usurpation de la fonction ministérielle, que Belkacem Zegmati a procédé illégalement à un vaste mouvement de 2998 magistrats à la date du 24 octobre 2019. Par voie de conséquence, ce mouvement est totalement illégal, arguent encore les avocats algériens selon lesquels Belkacem Zegmati est responsable, du malheureux sort de 15 000 justiciables algériens qui ont été lésés par les tribunaux depuis le 24 octobre 2019 dont mille détenus d'opinion incarcérés illégalement par la justice algérienne. Il est à noter enfin que les auteurs de cette plainte entretiennent visiblement des liens très forts et étroits avec l'opposant Rachid Nekaz. L'association espagnole citée dans cette plainte est, en réalité, un dérivé du mouvement non agréé créé par Rachid Nekaz, à savoir le mouvement de la jeunesse et changement, MJC, Lancée en mai 2014. Cependant, l'association MJC, Movimento por la Justicia, y contra la corruption, est présentée dans le communiqué parvenu à notre rédaction comme une association nationale espagnole reconnue juridiquement depuis 2018. Elle est basée à Alicante. Elle lutte pour la justice et contre la corruption en Algérie et à l'étranger. Les souffrances infligées à Rachid Nekaz par la justice algérienne sont... D'ailleurs, cité dans ce communiqué, Belkacem, Zegmati est accusé par les deux avocats qui le poursuivent au niveau de la Cour suprême d'avoir falsifié son dossier médical. En le privant de soins pour soigner les douleurs atroces de son début de cancer de la prostate, qui a gonflé de 46% en 52 jours, et en l'éloignant dans une prison désertique, pour le couper de ses 89 avocats et sans aucun hôpital à moins de 130 km. L'intention de l'ancien ministre de la Justice ne souffrait d'aucune équivoque, c'était une tentative d'homicide volontaire avec l'utilisation de tous les moyens d'État, souligne ainsi ses avocats très remontés contre Belkacem Zegmati et ses anciennes pratiques arbitraires à la tête du ministère de la Justice. Notons en dernier lieu que l'un des auteurs de cette plainte, auprès de la Cour suprême à Alger, à savoir Maître Yacine Clifi, s'était distingué le 10 juin dernier. Avec ses deux confrères, Maître Tarek Mektoub et Maître Abdelkader Chora, en déposant plainte contre l'ex-candidat aux élections présidentielles du 12 décembre 2019 Abdelkader Bengrina, chef du parti islamiste albina, pour propos racistes, haineux, à la suite de ses déclarations, provoquantes et sulfureuses à l'encontre de la population de la Kabylie. Les travailleurs d'Algérie Ferry réclament l'ouverture des frontières. Les travailleurs de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, ENTMV, ont observé un sit-in dimanche 19 septembre 2021 pour réclamer leur salaire du mois d'août passé. Ils ont revendiqué également la réouverture des frontières et la reprise des traversées maritimes. à l'instar des autres compagnies de transport de voyageurs, à l'image d'Air Algérie, l'entreprise nationale. De transport maritime de voyageurs, ENTMV, a été durement impacté par la crise sanitaire liée au coronavirus. La propagation de cette pandémie a entraîné la fermeture des frontières et la suspension des liaisons aériennes et maritimes. Cierre Algérie, à titre d'exemple, a été autorisée à opérer des vols de rapatriement périodiquement. Et tout dernièrement à reprendre ses liaisons, dans le cadre de la réouverture partiellement des frontières, ce n'est pas le cas pour Algérie Ferry. Cette dernière n'a assuré en effet aucune traversée depuis mars 2020. Inévitablement, cette situation s'est négativement répercutée sur la trésorerie de l'entreprise qui n'arrive plus à assurer les salaires de son personnel. Les travailleurs qui ne peuvent plus supporter cette crise ont entrepris... Dimanche 19 septembre 2021, une action de protestation pour crier leur désarroi. Selon plusieurs sources médiatiques, dont le journal arabophone Achorouk, les employés de cette compagnie maritime ont observé un rassemblement devant le siège de la Direction Nationale de leur société, à Alger, pour réclamer leur salaire du mois d'août dernier. Selon les mêmes sources, le personnel de cette entreprise a revendiqué aussi la réouverture des frontières pour permettre à leur compagnie de reprendre du service. « Nous ne demandons pas un traitement de faveur, mais juste de permettre à l'entreprise de reprendre le travail », a indiqué un des protestataires à Anahar TV. Les travailleurs de l'ENTMV affirment qu'ils ne comprennent pas le deux poids deux mesures des autorités qui ont autorisé Air Algérie à reprendre, même partiellement le service, alors que leur compagnie est toujours à l'arrêt.